Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à Inkscape, on va voir comment avoir une texture dans du texte, une texture vectorielle optimisée donc pour un affichage assez rapide sur le net. Euh, donc pour cela je vais aller dans Fichier nouveau. Dans ce nouveau document je vais donc taper un texte, donc je vais sélectionner ici l'outil créer et éditer des textes, donc je clique dessus, je me mets ici, je vais taper Inkscape, voilà, je sélectionne tout et je vais choisir ici en bold. Euh, je vais sélectionner maintenant la flèche noire, je clique ici sur la petite flèche de transformation, je clique, je glisse en appuyant sur CTRL, pour garder euh, le mot ici. et si j'appuie sur SHIFT, j'augmente la taille du texte par rapport à son, à son centre, ou la taille de l'objet. Voilà. Pour déplacer l'objet, je clique dessus, je reste appuyé, je recommence, je clique dessus, je reste appuyé, et je peux le déplacer. Voilà. Pour zoomer, je clique sur la molette de la souris, ou je peux appuyer sur la touche plus, et moins du clavier. Ceci étant fait, je vais maintenant dans Firefox, je vais récupérer cette image. Alors je vous mettrai le lien de l'image à télécharger en bas de la vidéo. Voilà. Alors plusieurs choses, on fait un clic droit, afficher l'image. On peut faire un clic droit, copier. Alors si vous souhaitez l'enregistrer avec CTRL-S, petite astuce, si on fait CTRL-S, on voit ici qu'on a l'extension .webp, et pour éviter d'avoir cette extension-là, il suffit juste de mettre un point d'interrogation à la fin ici de l'adresse. J'appuie sur Entrée. Et maintenant si je fais CTRL-S, et eh bien j'ai plus l'extension WebP, mais j'ai l'extension .jpeg. Voilà, on peut enregistrer ça maintenant sur notre bureau, enregistrer, retourner dans Inkscape, et aller dans fichier importer, et importer notre image. Voilà. Ou alors, on est ici, clic droit copier, on retourne à Inkscape, clic droit coller. Voilà, deux façons de faire. On a notre petite image, on souhaite maintenant vectoriser une petite partie de cette image. Alors pour utiliser ici euh, comment dirais-je, euh, la vectorisation d'un objet, il va falloir, si là je mets à jour, c'est la totalité de, de l'image qui va être vectorisée. Moi je veux un tout petit bout. Donc pour cela, rien de plus simple, on va créer un petit carré. Donc je clique, je glisse en appuyant sur CTRL et sur SHIFT. Voilà. Je vais sélectionner l'image derrière, en appuyant sur SHIFT, vous voyez j'ai sélectionné l'image et l'objet. J'ai les deux sélectionnés ici, deux objets de type rectangle et image sélectionnés. Ou alors je peux faire un rectangle de sélection. voilà. Maintenant je fais un clic droit et je fais définir une découpe. Ou alors j'aurais pu aller dans objet, découpe, définir. Ou une troisième chose ici, si j'ai la fenêtre... Je vous montre toutes les possibilités. Si j'ai la fenêtre euh, objet ouverte, je peux faire un clic droit ici et faire euh, définir une découpe. Maintenant ils appellent ça définir tout simplement. Bon, J'ai comme ça un tout petit rectangle, et une chose importante à faire, c'est de créer un objet matriciel de euh, cette image. Et en fait, c'est cet objet matriciel qui est lui est tout petit qu'on va pouvoir vectoriser. Donc on va dans le chemin, vectoriser. Je fais mettre à jour. Euh, moi ce que je souhaite c'est utiliser euh, détection, non, les couleurs, voilà, mettre à jour. Alors, on va choisir plusieurs passes et choisir couleur, voilà c'est ça, plusieurs passes, couleurs, mettre à jour, ouais c'est bien. On va faire empilement, mettre à jour c'est mieux, et on fait valider. Voilà, donc maintenant on a notre image qui a été vectorisée, je vais mettre tout ça sur le côté. Cette image je vais créer, euh, comment dirais-je, je vais la dupliquer, voilà, CTRL D, et je vais en faire un motif, objet, motif, objet en motif. Tout simplement. Maintenant, si je sélectionne un outil et éditer les nœuds, j'ai maintenant un petit rond qui va pouvoir me permettre de faire une rotation de mon motif. Je peux le déplacer. Alors en cliquant ici sur la petite croix, là vous voyez, je déplace le motif dans mon objet. Je peux réduire en appuyant sur le carré. Donc là je le réduis en l'écrasant, le modifiant. Si j'appuie sur CTRL, bah, je garde l'homothésie. Et ce motif-là, je peux l'appliquer maintenant sur mon texte. Donc, je fais apparaître ici la fenêtre fond et contour. Voilà. Je choisis fond et je choisis motif. Et automatiquement, j'ai mon motif. Voilà. Alors. J'ai un petit souci, moi, avec mon Inkscape. C'est-à-dire que les options ici, de euh, déplacement du motif, je ne l'ai pas. Il va falloir que je convertisse mon objet. Et à ce moment-là, voilà. Si je convertis mon objet en chemin, j'ai la possibilité maintenant de déplacer mon motif, de le réduire et de lui faire une rotation. J'enregistre ce document sur mon bureau, enregistré, voilà, sur mon bureau. Je vais l'appeler objet en motif optimisé, je vais l'appeler 01. Voilà, j'enregistre. On va regarder sa taille, fichier ouvrir, donc sur le bureau, objet en motif 01, il fait 2 mégas. Alors ce qu'on qu va faire, on va supprimer... Euh, tous ces objets là, tac. fichier enregistré sous, je vais l'appeler 02 pour pouvoir comparer le poids, enregistrer, alors c'est pas en PDF que je veux, enregistrer une copie, voilà, 02, enregistrer, fichier ouvrir, on va pouvoir maintenant comparer le poids, donc le 01 il fait 2 mégas et le 02 il fait plus que 115 kg. Et on peut bien sûr afficher tout ça. Et si je supprime ça, on va voir un petit peu si ça réduit encore le poids. Je... Alors c'est le 02, enregistrer sous... Enregistrer une copie, pardon. 02, enregistrer. Remplacer. Non, ça n'a pas changé le poids en fait. Hein. Voilà. On va pouvoir un petit peu visualiser tout ça. Ouvrir. Hop et voilà mon objet donc qui s'affiche dans mon navigateur Firefox. Voilà pour ce petit tuto, merci d'avoir suivi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.